En 1989, la NASA a envoyé une sonde explorer Jupiter et ses lunes. Elle a été nommée Galileo en l'honneur de l'astronome qui a découvert l'existence de ces lunes. Quand même pas foutu les étoiles, hein. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. L'objectif de Galiléo, c'était de prendre plein de photos et de mesures avec tous ses capteurs, et pour envoyer toutes ces données vers la Terre, les scientifiques l'ont équipé d'une énorme antenne parabolique, tellement énorme que l'antenne ne tenait même pas dans la soute de la navette spatiale. Pour contourner le problème, les ingénieurs ont tout simplement replié l'antenne comme un parapluie, pour la ranger pendant le lancement, et la déplier au moment où ils en avaient besoin. Galileo est passé à côté de Vénus, et a fait deux survols de la Terre pour prendre de la vitesse avant de s'élancer en direction de Jupiter. Lorsque la sonde est assez loin de la Terre, elle commence à déplier son antenne parapluie, et là, ça coince. Au moment où l'antenne coince, la sonde est beaucoup trop loin de la Terre pour qu'on puisse la voir, et c'est évidemment impossible d'envoyer un astronaute sur place pour la réparer. Les ingénieurs mènent l'enquête à distance, et comprennent assez vite que les moteurs n'ont pas réussi à complètement ouvrir l'antenne, qui ressemble du coup à un parapluie à moitié ouvert mais que d'un côté. Ils font quelques manœuvres pour essayer de la débloquer mais sans succès. Quelques baleines de l'antenne parapluie se sont soudées entre elles. Mais comment est-ce possible D'habitude quand on soude deux morceaux de métal ensemble, il faut au moins les chauffer. Eh bien théoriquement, quand deux morceaux de métal sont vraiment l'un contre l'autre, les électrons peuvent passer d'un morceau à l'autre sans problème, et ça devient impossible de séparer les deux morceaux de métal. C'est ce qu'on appelle la soudure à froid. Mais dans notre quotidien sur Terre, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En fait, l'atmosphère empêche deux morceaux de métal de se souder à température ambiante juste en étant en contact l'un avec l'autre. Déjà, à moins d'utiliser un outillage spécial, il va toujours rester quelques molécules d'air entre les deux morceaux de métal, et ces molécules d'air vont empêcher les électrons de passer librement. En plus, tout l'oxygène qui est dans l'air va oxyder, ou faire rouiller le métal, et la petite couche de rouille va empêcher les électrons de passer, et donc empêcher les morceaux de métal de se souder. Et même si en frottant les deux morceaux de métal l'un contre l'autre, la couche de rouille est arrachée, elle va se reformer super vite avec tout l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. Par contre, dans le vide interplanétaire, quand deux morceaux de métal frottent l'un contre l'autre, la couche de rouille protectrice est arrachée mais ne peut pas se reformer, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la sonde Galiléo. Deux des baleines ont frotté l'une contre l'autre et se sont retrouvées soudées ensemble, ce qui a rendu l'antenne parapluie inutilisable. Alors moi, en apprenant ça, je me suis demandé, mais comment c'est possible que les ingénieurs aient pas anticipé ce problème Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc, il a branché le détecteur sur sa cibi, ça fait... Euh... Non, ça va, ça va. Et ben, il se trouve qu'il l'avait anticipé. Au moment de la fabrication de la sonde, les baleines de l'antenne parapluie avaient été recouvertes de lubrifiants pour qu'il y ait toujours un petit peu de matière qui empêche les électrons de passer, et donc éviter la soudure à froid. Mais à cette époque, il y avait plein de problèmes avec la navette spatiale, et le lancement de la sonde a eu 5 années de retard, pendant lesquelles elle a été trimballée d'un endroit à l'autre. Pendant ces voyages, qui n'étaient pas prévus à la base, le lubrifiant s'est usé, et une fois dans l'espace, il n'y en avait plus assez pour protéger les baleines de la soudure à froid. Mais l'histoire ne finit pas là. Heureusement, il y avait une deuxième antenne plus petite à bord, même si elle pouvait transmettre qu'un dixième des données qu'aurait pu transmettre l'antenne parapluie. Ce problème technique a poussé les informaticiens de la NASA à développer de nouveaux algorithmes pour compresser les données. En d'autres termes, ils ont fait en sorte que les mêmes données prennent beaucoup moins de place, et les scientifiques ont quand même pu collecter plein d'informations sur Jupiter et ses lunes. On a par exemple découvert que Ganymède a un champ magnétique global et un énorme océan d'eau salée sous sa surface. On a étudié la composition de ce qui est éjecté par les nombreux volcans sur Io. On a constaté que la surface d'Europe se renouvelle avec la tectonique des plaques, etc., etc. Souvent en science, plus on apprend de choses, plus on a de questions qui nous viennent à l'esprit. Et Galiléo ne fait pas exception à la règle. Galiléo a permis aux scientifiques de se poser plein de nouvelles questions au sujet des lunes de Jupiter